Deleuze présente Petit Lion, petit prix. Quand vous venez chez Deleuze, ça vous arrive parfois d'être tenté par notre énorme choix de produits de qualité, non Alors dès aujourd'hui, il y a les petits lions. Parce que la vie devient de plus en plus chère, ils vous indiquent nos produits de tous les jours, toujours à petit prix. Idéal pour maîtriser votre budget. Ouais, à ce prix-là, on choisit Deleuze tous les jours. Deleuze, du côté de la vraie vie.